Salut à tous, je suis aujourd'hui dans l'Oise, chez Poclin pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Hachette Technique. J'ai rendez-vous avec Frédéric pour découvrir son quotidien ici de technicien industriel. Salut Frédéric Bonjour Laetitia Donc euh, je t'accueille chez Pauclin, je te donne tes équipements. Super. Et on va se retrouver dans l'atelier une fois que tu seras prête. Parfait, on y va Qu'est-ce que tu fais toi comme job ici Alors moi je suis capitaine d'Illot. Capitaine, wow. Je vais faciliter le travail des opérateurs au quotidien. Je suis un peu un relais entre la hiérarchie et les opérateurs. D'accord. Donc, mon rôle, c'est de travailler sur la sécurité, sur mes îlots, la qualité, faire attention au coût et au délai. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Tu m'emmènes où, alors Là, on va d'abord prendre les consignes, mais on va aller sur machine pour produire nos pièces pour nos fameux moteurs. Allez, c'est parti. Bon, parle-moi un peu de Poclin. Vous produisez quoi Donc, en gros, Poclin, nous, on va produire les moteurs. Qui vont être équipés sur euh, différents types d'engins, donc ça peut être les engins du bâtiment, les engins agricoles, engins de manutention aussi. Et vous produisez combien de moteurs par an à peu près Là sur l'année 2022, c'est environ 30 000 moteurs de prévu. Ah oui, quand même. Donc là, on arrive sur la table qu'on appelle la table qualité. Avec le QRQC ligne, en fait, on va retranscrire tous les problèmes qu'on a eu la veille. Donc les pièces non conformes. On peut avoir des problèmes de sécurité, on peut vraiment tout avoir, tous les soucis du quotidien. Tu avais dit quand tu étais petit que tu travaillerais un jour dans un atelier comme ça, dans l'industrie T'aurais imaginé ça pour non, toi Non, jamais de la vie. J'avais l'impression que Ludin, était un numéro, on t'envoyait là-bas, un poste et voilà. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Et c'est un travail d'équipe comme on le voit là C'est complètement un travail d'équipe. Vous échangez beaucoup. On est polyvalent et même. Euh, est, chaque machine sont différentes. Donc euh, chacun avec sa connaissance peut aider le collègue à côté, c'est vraiment un travail d'équipe. Quel est ton rythme de travail toi Mon rythme, je travaille en 2-8. Donc une semaine matin, une semaine après-midi. C'est quoi toi ton parcours Mon parcours, moi en fait, j'ai commencé dans l'automobile. J'étais passionné de mécanique auto, donc j'ai fait CAP et BEP. À la sortie de mon BEP, euh, j'avais envie d'indépendance, j'avais besoin d'essayer, donc j'ai ouvert mon entreprise. Et j'ai fait une formation pour devenir opérateur-régleur sur euh, machine à commande numérique un stage au sein de et j'ai fait mon stage donc en mars 2014 et depuis je suis toujours là. Donc là on va rentrer dans la cellule okay. et on va régler le robot. Donc on va y changer les passes qu'il a, c'est les parties noires sur le robot et tu vas pouvoir m'aider. Je te donne la clé ouais. et là c'est un son. Tu fais un quart de tour, je te conseille de la prendre dans l'autre sens, la clé. C'est-à-dire euh, Hop, la mettre par ici, Ouais, comme ça, voilà. Oh. Et là tu fais un quart de tour vers la droite, dans l'autre sens. Voilà. Là, il faut y aller, et tourner et ça, comme ça. Il y avait quelque chose qui fonctionnait fonctionnait plus sur cette pièce Non, en fait, c'est parce qu'on a changé de taille de pièce. Donc on a trois jeux différents, comme on fait différentes tailles de pièces, pour bon, différentes tailles de moteur bon, Je vais essayer de mettre la nouvelle. Donc c'est comme ça C'est comme ça. Il y a un repère jaune, il va toujours à l'extérieur. Juste en dessous Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job euh, Ce qui me plaît, ça peut être la diversité, la polyvalence. Chaque machine est différente, on va faire des produits différents aussi. Aussi la précision du métier. Qu'on travaille euh, à des cotes au micro ou au centième, ça demande beaucoup de rigueur. Voilà, un quart de tour. C'est bon, on va réchanger impeccable. J'ai bien travaillé, capitaine C'est nickel. Tu es un bon matelot Un bon début, c'est parfait. Quelle qualité il faut pour faire ce job comme toi, si j'avais envie de me lancer Pour être capitaine, il faut vraiment être disponible déjà être patient, parce qu'on forme aussi les opérateurs, donc ça demande une certaine patience, et de la sérénité. Un bon capitaine, c'est un peu comme dans une équipe de foot. En fait, il est là pour accompagner son équipe, il travaille avec son équipe. C'est pas un chef, c'est pas il est pas au-dessus. C'est vraiment qu'on travaille tous ensemble pour que tout le monde réussisse sa mission. As une belle évolution, parce que tu n'as pas démarré en tant que capitaine d'îlot ici Non, j'ai démarré en tant qu'opérateur. Et je suis passé capitaine au mois de septembre 2021. Félicitations. Merci. Et comment tu vois ton évolution ici dans 5, 10 ans Ah mon évolution elle est le plus haut possible. Là la preuve en 8 ans, je suis, je suis capitaine. Je pars de rien en plus à la base. Donc euh, il y a quand même une belle évolution possible. Il faudrait que tu aies un petit Képi là comme les capitaines de bateau. Hein. Ouais, ou un brassard, je préfère. Ouais. Képi, ça fait un peu trop strict. Verberie, le site de Poclin est à Verberie. Donc. Ensemble, c'est toujours mieux en équipe. Foot, bien sûr, et vive l'Est Monaco. Action, c'est plus important d'agir que de réagir. Donc c'est ça qu'on vient de produire C'est exactement ça. Donc là, t'as le moteur qu'on a produit qui est juste au niveau de la roue, donc qui vient équiper les machines de nos clients. Là, en l'occurrence, c'est un pulvérisateur. Bah, disons que j'en ai appris des choses. Bah, il est temps pour moi de te rendre ton équipement. Merci. Merci beaucoup pour cette belle journée passée avec toi, Fred. Avec plaisir. L'industrie recrute partout en France et chez Poclin en particulier. Si vous avez envie de bosser avec Fred et son équipe, eh bien postulez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et likez la vidéo. A bientôt. Ciao.